s'appelle une archive parce que euh, le livre s'est fait quand je me suis rendu compte que que j'étais une archive euh, c'est une des premières phrases du livre dans le premier paragraphe j'explique que j en vérité à un moment l'idée s'est faite pour moi de d'essayer de parler de mon père jérôme lindon ça voulait dire de parler des éditions de minuit ça voulait dire de parler des auteurs de minuit de quand j'étais enfant, de, je veux dire Samuel Beckett, Alain Robb-Grillet, Claude Simon, Marguerite Duras, Robert Pinget, mais ça voulait dire aussi parler de l'édition, ce que c'est qu'être éditeur, et... Et, vivre et vivre dans les livres, oui, depuis toujours, et des personnes avaient voulu faire une... Enfin, avait voulu faire une biographie de mon père et puis ma sœur Irène qui a succédé à mon père. Euh, avant de vendre les, les éditions à Gallimard, au groupe de Gallimard l'année dernière, il y a 18 mois n'était pas chaude pour donner les archives c'est à dire les correspondances toutes les, ces choses là et donc les gens renonçaient parce que sans les correspondances ça n'avait aucun sens mais moi je me suis dit que cet argument ne valait pas parce que que moi je m'en fiche je me suis dit je m'en fiche des archives de ces archives là parce que je suis une archive à moi tout seul je suis une archive vivante et ça me menait d'une certaine manière à, à certains paradoxes parce que le propre d'une archive est de pas être tellement vivante mais il ça avait tellement à voir avec mon père parce que je cite aussi très rapidement ce qu'un ami m'avait dit que lui avait dit euh, Pierre Bourdieu quand mon père et Pierre Bourdieu se sont fâchés et, et que euh, Pierre Bourdieu lui avait dit j'ai reçu ce matin une lettre de Jérôme Lindon mais cette lettre ne m'est pas destinée elle est destinée à ses archives et cette phrase m'a semblé euh, juste enfin tout à fait plausible parce que j'avais pu expérimenter comment euh, en effet une lettre ou un texte ou quoi que ce soit une pouvait être pris euh, comme une archive euh, par mon père euh, comment pour son malheur d'une certaine manière parce qu'il s'est fâché euh, et je le raconte cette histoire familiale aussi avec mon frère il n'a pas vu ses uniques petits enfants il ne les a pas connus et ça a été une grande souffrance pour lui mais euh, oui, il avait le, le désir d'archiver les choses, d'archiver les choses des éditions, tant mieux, très bien, mais euh, d'archiver aussi dans sa vie personnelle, d'archiver... Euh, enfin, le, le mot « archive » disait vraiment quelque chose de lui. Et en plus, moi, j'ai toujours eu... Enfin, j'ai pas toujours eu cette idée, mais ça fait longtemps que j'ai cette idée que je trouve bizarre que les historiens considèrent aujourd'hui peu ou prou, les archives de la même manière qu'il y a un siècle. Alors qu'il y a un siècle, les gens avaient aucune idée qu'on les utiliserait, et comme maintenant, ils le savent très bien, et qu'on peut pas, dans ces conditions, on peut pas les appréhender de la même manière, me semble-t-il. Comment dire Je me suis aussi rendu compte là, tout à fait récemment. Ça m'a amusé de de me dire qu'est-ce que, en fait, c'est un livre aussi sur la paternité ou l'affiliation, le fait que ce soit. Qu'on soit qui on est et secondaire de la même manière que quand j'avais fait, quand j'ai écrit euh, Ce qu'aimait veut dire, qui est un livre où mon père intervenait aussi beaucoup, mais intervenait surtout Michel Foucault. Et je disais, c'est l'histoire euh, de comment un ami peut vous sortir de de l'emprise paternelle. Alors, il se trouve que et ce père et cet ami étaient des particularités, des personnalités tout à fait particulières. Mais il n'empêche que le thème, j'espère, est universel, était celui-là, de comment se déprendre d'une influence paternelle. Là, c'est le rapport avec un père, oui. Parce que certes, les, les, les gens qui venaient dîner quand j'étais enfant, et aussi adolescent c'était je vous dis Samuel Beckett, Alain robb ou Claude Simon ou Robert Pincher alors c'est spécial mais je me suis dit aussi c'est ça que je m'étais dit récemment J'étais dans la même situation que le petit Nicolas quand son père invite son patron à dîner. Il faut juste pas faire de bêtises, se conduire bien, ne pas faire honte à la famille. Moi, je savais que c'était des écrivains de grande envergure, mais j'en avais pas lu une ligne quand j'étais petit, quoi. Donc je faisais juste confiance à, à mon père et qu'il fallait, il fallait faire attention. La différence. Je me suis dit après, avec le petit Nicolas, c'est que c'était mon père le patron. Sauf que dans les métiers de l'édition, c'est pas une vraie différence, parce que les auteurs sont aussi les patrons. Et si si euh, Samuel Beckett et un Rob Grier étaient partis, il aurait pas dit « Je vais trouver un remplaçant dans les 24 heures, prenez vos huit jours et hop !» Donc, il euh, y a quelque chose ensuite en vieillissant en grandissant je me suis plus rendu compte de qui c'était j'ai eu d'autres rapports mais c'est quand même à l'origine de, de cette manière ça m'amuse de me voir comme le petit nicolas à ce moment là quand même j'ai l'impression que ça a un, un lien quoi. une suite je sais pas parce que aussi bien les choses se passent dans le temps avant certaines choses un grand nombre de choses avant d'autres après je pense que c'est dans le même registre, clairement, ça a voir. Je vois que tous les gens qui m'en ont déjà parlé euh, font un lien avec. Et puis, euh, oui, je pense que, que ça a voir. En plus, le titre, ce qui me veut dire, est, a aussi le charme d'être tellement vague qu'il s'applique là également parce que là aussi il faut du temps pour comprendre ce qu'aimer veut dire et que une relation euh, père-fils et fils-père est, est toujours euh, particulière et complexe enfin je sais pas si c'est toujours mais souvent j'ai un c'est quand même la famille était très particulière dans laquelle j'ai grandi je crois et ça m'a amusé j'ai un ami qui m'a rapporté qu'un de ses amis à qui il avait fait lire le livre et qui est un ami aussi à moi lui avait dit euh, on dirait pour moi on dirait une famille de science-fiction et je dois dire que ça m'a plu comme euh, comme idée parce que parce que mon père était presque éditeur ou patron tout le temps et que le, le rapport de force était un élément de sa vie euh, professionnelle de sa vie personnelle euh, et je suppose même de de sa vie fantasmée enfin